Non. Eh je suis pas bête. J'ai prévu de mettre un peu d'image. On va couper le son quand même. Putain, je kiffe Je vais pas arrêter de regarder pour la première fois. Je vais pas vous regarder, vous. Je vais regarder l'écran. Ah, mais c'est flouté en fait. On... Au moins, ça fait un peu d'animation derrière. Je vais vous montrer pas mal d'images. On va commencer cette vidéo. Je vais arrêter de raconter ma vie, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire dans cette vidéo, en fait, j'ai plein d'informations qui me viennent dans le cerveau d'un coup et j'ai envie de tout vous dire, mais c'est pas possible parce que vous allez rien comprendre, ça ressemblerait à peu près à... Et du coup, bah, la vidéo... Bah ça y aurait aucun sens. Si vous avez décidé de cliquer sur la petite miniature de cette vidéo, c'est parce que vous avez envie d'avoir un peu d'informations à propos d'EF. EF, EF c'est quoi EF c'est Education First, donc on devrait dire IF d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, on va dire EF. EF c'est un organisme linguistique qui propose des cours de langue à l'étranger, en immersion, dans le pays dans lequel on apprend la langue. Je m'explique. Si vous avez décidé d'apprendre l'anglais, bah vous avez le choix entre bah, le Canada, les états unis le, trahi, le... La de maths, Angleterre. Bref, vous avez compris. Il y a pas mal de destinations euh, possibles et imaginables, mais il y a beaucoup aussi beaucoup de langues. De toute façon, je vous laisse un lien dans la description. C'est la première chose que vous allez voir, c'est un lien pour télécharger la brochure de 2019. Vous allez avoir euh, sur cette brochure toutes les destinations, toutes les écoles par pays, tous les programmes que vous pouvez faire avec EF. En parlant de programme, oh, cette transition est plutôt cool. Les programmes qui sont possibles de faire avec EF. Il y en a trois différents. Donc euh, en fait, en fonction du programme que vous allez choisir, ça va être de plus en plus intense. Moi j'avais pris le programme intensif. Parce que j'avais vraiment besoin d'améliorer mon niveau d'anglais Je suis parti six mois avec Brisbane en séjour intensif Pourquoi intensif En fait tout simplement parce que en plus des cours de langue Je pouvais choisir des petits cours supplémentaires Donc il était toujours des cours de langue Mais je choisissais le thème parmi tout ce qui était proposé Donc ça pouvait être de regarder des films si on comprenait pas bien les accents, ça pouvait être de préparer un examen si on avait besoin d'avoir un certain niveau d'anglais avant de rentrer dans une grande école, enfin bref, vous avez compris, il y avait plein de choses différentes. Les cours justement, comment ça se passe Les cours, ils sont articulés sur toute une semaine, du lundi au vendredi, comme bah, dans les, les écoles normales, sauf que là, c'est que des demi-journées de cours. Vous travaillez soit le matin, Soit l'après-midi, ça c'est un emploi du temps qu'on vous donne une fois que vous êtes sur place et vous le découvrez une fois sur place, euh, en fonction du niveau de langue dans lequel vous êtes. Vous allez avoir euh, bah, soit à travailler le matin, soit à travailler l'après-midi. Parce que oui, les cours en fait, vous êtes mis dans des niveaux en fonction de votre niveau. Euh, donc euh, je sais pas si vous connaissez les niveaux euh, de langue, ça va de A1 à C2. Donc A1, A2, vraiment débutant. B1, B2 on devient intermédiaire et C1, C2 c'est les niveaux experts. Pour ma part moi j'ai fait, j'ai comment je suis arrivé, le premier mois j'étais un petit niveau B1 et donc quand j'ai quitté EF j'étais niveau B2, C1 quoi. Donc euh, en six mois pouf ils m'ont fait passer d'un niveau de débutant euh, intermédiaire à un niveau de vraiment euh, genre euh, upper intermediate ce qu'ils appellent ça. Donc euh, bah, presque expert quoi quasiment j'ai pu progresser encore euh, forcément mon niveau euh, ouais. les cours c'est vraiment des cours beaucoup plus lucratifs c'est pas du tout euh, ce qu'on a l'habitude de voir en france ou ailleurs même en belgique en suisse peu importe on va beaucoup échanger avec le prof avec les autres élèves va y avoir des jeux on va se déplacer dans la classe c'est pas juste on est assis derrière le bureau on regarde ce qu'il y a au tableau on réécrit on n'enregistre rien, on attend qu'une seule chose, c'est que ça sonne et puis qu'on parte à la plage. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Au contraire, ils nous font pratiquer, donc évidemment, il y a tout le temps un petit moment qui est un petit peu plus théorique. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques, ce qui fait que bah, notre niveau, fou, il progresse d'un coup. Et puis, ce qui est cool, c'est le fait que ce soit en immersion dans le pays. Et bah, On pratique la langue même quand on n'est pas en classe. Et puis, vu qu'on fait euh, des amis qui viennent du monde entier, et qui ne parle pas notre langue, et eh ben on est obligé de continuer à pratiquer la langue. Donc je vous dis en l'espace de 6 mois, c'est très bien. Hein? On... on va se dire ça comme ça. Mais Damien, tu nous parles des cours, une demi-journée, mais on fait quoi le reste de la journée J'allais y venir, mon coco, ne t'inquiète pas. Le reste de la journée, tout simplement, soit vous faites des activités que EF vous propose. Il y a des activités gratuites, il y a des activités payantes. Ça, c'est à vous de savoir euh, si vous voulez les faire, si vous voulez les payer ou pas. Mais vous pouvez aussi faire euh, vos propres activités. Euh, bah voilà, Moi, j'étais à Brisbane, il euh, y avait une fake beach, ce qu'on appelait la fake beach, donc la city beach ou la street beach, je ne sais plus comment l'appellent les Australiens. Mais non, on se retrouvait souvent là-bas, on organisait nos, nos petites activités à partir de ce moment-là. EF propose également des activités le week-end. Moi pour... Voilà, on a pu faire pas mal d'activités, moi ils m'ont emmené faire des soins parachutes, un surf camp, c'était un séjour de deux jours. Déjà le, le, le vendredi soir on arrivait bam, tout le monde, grosse bouffe et tout, les tipis, le DJ, machin et tout, déjà on fait ouais, trop bien. Le lendemain matin on se réveille, cours de surf, le midi on rebouffe ensemble, on fait des activités, l'après-midi cours de surf, le soir festoche. Le lendemain matin, pouf, cours de surf, on rebouffe ensemble le midi, on refait des jeux et puis après on est rentré. Enfin bref, c'est le genre d'activité qu'ils proposent le week-end. Euh, ça, ça dépend en fonction du pays, mais <rire> ma je vais y retourner. Et puis bah également après, en fait, c'est possible vu que vous faites des potes sur place, de faire vos propres activités. Moi, j'ai du coup, on s'était fait potes avec des Japonais qui étaient vraiment trop cool. Je vous fais des gros bisous si vous nous voyez. <rire> Tout ça tous à poil Tous à poil Tous à poil Et on se caresse Tous à poil et puis bah forcément, je me suis fait des potes aussi d'autres nationalités. Hein. Je me suis des potes mexicains, des potes espagnols, suisses, belges, forcément. J'ai rencontré ma copine belge. Le fait qu'on soit en groupe et tout, bah forcément, les activités, ça coûte moins cher. Et là, moi, j'ai pu visiter des îles. On faisait pas mal d'activités. Hein. On faisait du canoë, on faisait des petites randonnées. J'ai fait du surf sur du sable. J euh, on faisait des barbecues. On faisait quoi Enfin, bref, voilà, on a visité des parcs nationaux. C'était plutôt cool, quoi. Je vous laisse tout de suite là dans l'écran un petit, un petit exemple des activités que EF propose. Tout simplement, ça s'est mis sur le bureau de la réception d'EF. Parce que ce qui est cool, même si on part tout seul à l'autre bout du monde, il bah, y a tout le temps quelqu'un pour nous aider. C'est ça aussi l'école EF, à la réception, il y a tout le temps des gens qui sont là pour nous indiquer où est-ce qu'elle est, qu est la banque la plus proche, euh, quel papier il faut faire, euh, comment réagir, quelle activité on peut faire, pour quel prix. Et puis, bah, en fait, on a un activity counselor qui est là, pour s'occuper de nous, tout le temps. Moi le mien s'appelait Jack, j'espère le revoir un jour vraiment parce que, c'était... Il était vraiment trop bien ce mec, genre... Je l'ai kiffé. Pourtant, je suis hétéro. Hein. Euh, je vais peut-être oublier des choses, donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ou en message privé bah, des, les questions supplémentaires que vous avez. Dès maintenant, comme ça, au moins, euh, bah, je ferai une petite note. Soit je vous répondrai directement, soit je referai une vidéo avec toutes les questions que vous avez posées. Alors moi, je suis parti 6 mois euh, à Brisbane, mais c'est possible aussi de partir juste une semaine ou deux pendant les vacances scolaires pour déjà tester, voir si ça nous, si ça nous plaît, ou alors de partir un mois ou deux pendant les vacances d'été. Moi, je suis parti 6 mois, j'ai fait une année de césure, j'ai fait six mois avec EF, et six mois, ou après j'ai travaillé, donc j'ai dû changer de visa. Enfin bref, il y a plein de programmes différents, je vous invite encore une fois à télécharger la brochure dans le lien qui est mis dans la description comme ça vous avez toutes les informations. Comme je vous disais j'ai dû changer de visa, en fait tout simplement j'ai commencé avec un visa étudiant euh, moi j'ai décidé de rester plus longtemps parce que bah, je reprenais les cours qu'en septembre après, j'ai fait ça entre mon BTS et ma licence. Du coup bah, moi je me suis dit bon bah on va chercher un travail quoi, sauf que bah, je pouvais pas travailler plus de 20 heures par semaine avec un visa étudiant donc je me suis dit bon bah je vais changer de visa. Étant donné que pendant les vacances de Noël avec euh, les groupes d'années que je m'étais fait, on a décidé de partir pendant une semaine à Bali. Bah, j'ai pu sortir du territoire et du coup changer de visa, parce que c'est indispensable de sortir du territoire pour changer de visa. J'ai pris un working holiday à ce moment-là, et donc bah ce working holiday m'a permis après de trouver un travail. Je vous conseille d'aller au restaurant C'est Bon à Brisbane, si jamais vous êtes à Brisbane et que vous regardez cette vidéo, et de faire coucou de la part de Damien, je sais pas si plus plaideront moi, j'espère vraiment quand même. Et j'ai même fait mieux que ça, c'est que moi j'ai commencé en famille d'accueil, et j'ai arrêté donc avant la fin, donc quand j'ai commencé à trouver un travail, je me suis dit, bon bah je vais, euh, je vais avoir besoin d'un appart en ville. Et donc j'ai demandé à EF de, bah, de quitter ma famille d'accueil. à partir du moment où j'intégrais cet appartement, ils m'ont rendu euh, tout l'argent que j'avais avancé pour la famille d'accueil. Puis bah, ça m'a permis de payer l'appartement à ce moment là, c'était à peu près les mêmes prix, donc bah, c'était plutôt cool. En parlant de ça, la famille d'accueil... Les familles d'accueil, elles sont choisies avec EF, donc il y a des contrôles tout le temps pour savoir si voilà, elles sont satisfaites. De toute façon, nous, on fait un rapport à la fin sur tout ce qu'on a, qu a fait, donc tout ce qu'on a vécu, la famille, les cours, machin, etc. Si jamais vous vous entendez pas bien avec la famille, c'est possible, ou avec un étudiant euh, avec qui vous êtes dans la famille, il suffit d'aller encore une fois à la réception, voir les personnes concernées, et dans ce cas-là, bah... <coughs> Pardon. <coughs> Je vais boire de l'eau. Ah, en gros, bah, c'est possible de voir directement avec la réception dans l'école EF et puis bah, vous serez changé de famille si vraiment euh, c'est pas possible pour vous de rester là. Du coup, si jamais je dois vous faire un petit résumé de mon séjour avec EF, j'ai kiffé parce que bah, déjà ça m'a permis d'aller dans un endroit où j'aurais pas forcément imaginé aller seul comme ça. Le fait d'être encadré, euh, même si t'es à l'autre bout du monde, bah c'est vraiment trop bien, tu as des personnes qui sont là pour te faire kiffer Du début de ton séjour jusqu'à la fin Quoi qu'il arrive, déjà rien que le staff est dans un mood Putain mais trop cool, trop positif Il suffit que tu comprennes pas quelque chose, tu leur demandes, ils t'expliquent Donc ça c'est déjà un point qui est vraiment très positif pour moi La deuxième chose c'est que tu rencontres des personnes du monde entier Aujourd'hui j'ai des amis dans le monde entier, j'ai des amis au Mexique, au Japon en Suisse, en Belgique, en Angleterre, au Canada, au Chili... Enfin bref, y a, je me retrouve avec pas mal de personnes qui peuvent me loger un peu partout dans le monde et puis qui peuvent venir chez moi. Enfin moi j'ai un pote suédois qui est venu euh, voir mes parents et tout, qui parle pas un mot d'anglais, c'était plutôt marrant d'ailleurs. Euh, C'est vraiment cosmopolite et, euh, et du coup bah, tu, ça t'incite vraiment à découvrir de nouvelles cultures donc ça c'est vraiment cool, tu, tu échanges avec les personnes, forcément il y en a ils, ils vont, ils vont rôter après un repas parce que pour eux c'est poli et il y en a ils vont, ils vont trouver ça dégueulasse. Bon, je sais c'est pas forcément le meilleur exemple mais c'est le truc auquel je, je pense comme ça dans un premier temps mais il y a vraiment des trucs cool. des trucs cool aussi. Hein. Après si je vous parle plus précisément de Brisbane, moi ce que j'ai kiffé avec Brisbane et pourquoi je l'ai choisi par rapport à Sydney, euh, dans un premier temps bah, parce que c'est un petit peu moins cher et dans un second temps bah parce que euh, en fait, je me suis rendu compte que bah déjà c'était euh, plus proche de l'équateur donc il allait faire plus chaud toute l'année donc déjà ça c'était un deuxième point qui était plutôt cool euh, que c'était pas loin des plages, bon Sydney n'est pas loin des plages non plus que euh, c'était pas loin de la barrière de corail enfin en tout cas c'est plus proche que Sydney c'est pas loin des parcs nationaux même si euh, Sydney c'est proche d'autres parcs nationaux euh, c'est pas loin d'îles donc, toutes les îles de l'est de l'Australie, donc voilà enfin bref en gros moi j'ai choisi aussi la ville de Brisbane déjà parce que bah, je connaissais pas et que j'étais sûr que pendant mon séjour j'allais aller à Sydney euh, et parce que euh, c'était bah, proche de tout ça et que je me suis dit bah voilà il va faire beau, il va faire chaud euh, il y a plein de trucs à visiter, allez on choisit cette destination là. Alors je sais pas trop comment terminer cette vidéo, euh, si ce n'est en vous montrant un petit peu bah, comment pour moi ça s'est passé cette aventure. Alors, euh, bah, c'est parti, allez <musique>